Ça, c'est pour toi, Pénélope. Dans le quartier, ma Pénélope, tu passes pour une super nana. Les hommes se retournent sur toi. Il rêvent, j'en suis convaincu De pouvoir caresser ton âme De te mettre le cœur en flamme Il faut voir avec le hâte Ils viennent te bourrer La tête avec leurs idées Malhonnête Ils sont nombreux ils sont beaucoup ceux qui espèrent tirer un sur notre amour à tout jamais. Up l'appelé l'appelé up, up l'appelé Wop, la, wop, la, super nana. Que l'un d'entre eux un jour réussisse à s'introduire entre nous deux. Je lui arrache les deux yeux. Mais s'ils cherche la carambouille Moi je lui arrache aussi les tripes Ça dissuadera les autres types Je sais que ça les turlupines De venir exhiber Leur corps tout droit sorti De salles de sport Sans doute quand ils sont entre eux, ils s'enfuient. Oui. Ils sont mis Ok, oui. Bon. Ils cherchent à occuper toute leur nuit. À la Tu réponds à leurs avances Ils te prendront dans tous les cas Pour la fille que tu n'es pas Moi seul te connais tout entière Laisse-moi te prendre par la main Pour t'accompagner vers demain Mais si le sentiment s'apaise si tu ne veux plus que je t'épouse Je supporterai le blues Si notre amour fait la culpute Eh ben tant pis, j'irai au port Je partirai sans un remords and I